BFM Business et 01net.com présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est repartir, l'actu tech, bah, ce sera dans une demi-heure, mais là c'est le pitch, euh, donc voilà, dans une demi-heure, l'actu tech, et tout de suite le pitch, comme tous les lundis soirs, hein, donc deux start-upers viennent pitcher face à deux investisseurs, et face à vous évidemment, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business. Ce soir, on accueille euh, celle qui a fondé I Will Share, Audrey Sauvigné. Audrey, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous sentez là Bien. <rire> Jusque là tout va bien. Avec nous aussi Boris Golden pour Partech Ventures. Boris, bienvenue, bonsoir. Et un petit nouveau côté investisseur, c'est Christian Clausen de Ventech, basé à Munich, mais de passage à Paris ce soir. Christian, merci, merci d'être là. Bonsoir. De présenter donc Ventec, un qu'on connaît bien, et qui sera d'ailleurs euh, parmi les, les premiers fonds à être présent à la station F. Euh, euh, exact. En fin juin prochain, Exactement. dès que ça ouvre. Il y a eu un on petit retard excité. à l'allumage à côté d'un dégât des eaux, mais fin juin, ce sera bon, la station F, le plus gros incubateur au monde, pourra accueillir 1000 ou 1500 startups. start-up. Euh, on rappelle le principe, hein, Audrey, vous, vous avez compris, je crois, mais bon... Deux minutes pour pitcher, après on prend le temps hein, pendant 7-8 minutes pour échanger avec nos investisseurs. La seule condition qu'il fallait remplir pour être à votre place ce soir, c'est de ne pas avoir levé 1 million d'euros. Au maximum, c'est un, un plafond, je le rappelle, 1 million d'euros. Audrey, vous confirmez Oui, non, un, tout va bien. Euh, <rire> et que vous ne connaissez pas non plus nos investisseurs Non plus. Super. Audrey, vous avez deux minutes, c'est parti. Merci. Alors bonjour à tous, euh, je m'appelle Audrey, je suis la fondatrice d Will SHARE qui est le Trip Advisor du Handicap. Alors, il y a quatre ans, mon petit frère Lucas est devenu paraplégique suite à un accident de la route. Euh, au même moment, je suivais une formation, j'apprenais le codage, j'apprenais la programmation au sein de simplon.co et euh, de fil en aiguille, ben, vu euh, les situations de blocage que rencontrait mon frère au quotidien et puis la parole des personnes en situation de handicap que je commençais à rencontrer sur Internet, sur des blogs, des forums, mais que j'ai trouvé euh, éparpillé et du coup qui manquait d'impact, je me suis dit qu'il fallait créer une plateforme pour rassembler tous ces partages d'expériences. Donc ça s'appelle iWheelShare, c'est une application mobile qui permet à chacun de géolocaliser des galères, des bons plans, des découvertes de manière géolocalisée sur une carte, dans un esprit d'entraide, de partage et donc aussi de, de relever de terrain. Ça permet de faire remonter des points d'amélioration de l'espace public des commerces, et je viens à ça euh, parce que du coup, notre modèle économique fonctionne en partie là-dessus. On propose des reportings euh, aux villes, aux collectivités locales, aux acteurs territoriaux. Euh, on, on donne une sorte de bulletin météor météorologique euh, euh, du terrain, des personnes en situation de handicap elles-mêmes, parce qu'on propose un outil d'expression en mode direct. Donc aujourd'hui, L'application mobile a un nom. Elle est disponible sur Android et iOS, accessible à tous. On est accessible aux non-voyants, malvoyants, aux sourds, malentendants qui géolocalisent, par exemple, des lieux où euh, un, des salariés parlent la langue des signes. Par exemple, à Paris, euh, il faut savoir qu'ils sont tous dans une seule banque parce qu'il y a un des chargés d'affaires qui parle à la, la LSF. Donc voilà, on a 1300 utilisateurs et des partages sur toute la France, mais aussi dans 13 pays à l'étranger. Donc on espère, euh, dans l'année, voire l'année prochaine, dépasser les frontières. Et, euh, et donc, euh, et donc on recherche 150 000 euros aujourd'hui en love money sur la plateforme Mila Impact qui est une plateforme de, de crowd equity euh, donc qui permet à nos utilisateurs à qui ils le souhaitent de devenir engagé un peu plus dans l'aventure et devenir clair. actionnaire solidaire d'AiWoolshare. Merci beaucoup Audrey. Donc Love Money, hein, c'est ceux qui vous soutiennent, vos amis, vos, vos, votre famille, ou ceux qui croient à fond au projet et qui sont les ça. premiers. Voilà, peuvent donner, et après il y aura la vraie euh, première levée de fonds, quand ça sera encore un peu plus, un peu plus mature. Exactement. Euh, donc, merci Audrey, bravo déjà pour ce pitch. Hein. Euh, je sais pas comment vous en avez, enfin qu'est-ce que vous en avez pensé Boris, mais c'était très clair en 2 minutes on a tout vu là. Très clair, hein, c'est là c'était très clair. Du coup, euh, bah, merci beaucoup. Je peux commencer Allez-y, allez-y. Ouais, euh, donc J'ai une petite question sur euh, les sociateurs, Du coup, C'est une communauté, j'imagine, qui s'entraide beaucoup, oui. dans laquelle on peut attendre peut-être pas mal de viralité ou du bouche à oreille. Exactement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, cette communauté, comment elle s'est construite et comment vous comptez l'agrandir grandir dans le futur Oui, alors du coup, déjà, de par les réseaux sociaux, on a une communauté de 4000 followers sur Facebook, donc en deux ans, c'est pas mal, euh, qui sont très actifs. Hein, on a une vraie ligne éditoriale. On a aussi une image qui est dynamique, innovante, euh, positive, qui change change un peu du paysage euh, du handicap qui pouvait euh, y avoir jusqu'à présent. Et puis, euh, ben, on cherche à mailler au maximum euh, via des associations. Moi, je viens de rentrer au ministère de la Santé au CNCPH Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, ce qui me permet aussi de, de faire du, du réseau euh, et, euh, et de nous faire connaître euh, auprès de, de toutes les associations. C'est vraiment euh, notre euh, notre levier euh, d'acquisition. Voilà les associations. Ça permettrait de passer euh, tous ces leviers que vous avez mentionnés. De mille... 300 à 130 000, par exemple, en France, Exactement. vous aurez combien de temps, par exemple, dans vos plans dans vos... Alors là, dans un an, on espère avoir 10 000 utilisateurs. Voilà. Hum. Question le business social et solidaire, est-ce que ça vous oui, parle bah, Ça me parle, bien sûr, c'est le besoin, il n'y a pas de doute qu'il soit là, j'imagine. Hum, ça me rappelle un peu un Waze, presque, ouais. disait, oui, euh, oui, on, on a une sorte de mélange assez, entre les un, deux. Un ouais. Waze pour oui. les handicapés. Euh, est-ce qu'il y a un modèle économique déjà derrière ou est-ce que c'est plutôt bénévole euh... Non, non, on a un modèle économique. L'idée, c'est de marche, pérenniser ouais. le projet euh, pour euh, voilà, atteindre un équilibre, pour le pérenniser. Donc on fait euh, aujourd'hui des, des actions en entreprise, dans les commerces aussi, ou dans, dans euh, des bibliothèques par exemple, des ateliers de sensibilisation avec euh, ben, une carte au parti autour de chaque lieu. D'abord, on les invite à, à réfléchir au handicap, mais d'une manière ludique et Décomplexé, hein, toujours euh, sur ce mode-là. Et puis, on propose des, euh, des, des encarts publicitaires géolocalisés euh, pour des structures qui veulent valoriser leur, leur engagement vers plus d'accessibilité, mmh. avec une, une fonctionnalité livre d'or où chaque utilisateur, chaque personne qui passe par cet espace peut dire ben oui, en effet, top le dispositif et le faire savoir auprès de sa communauté. Ça s'apprête peut-être aussi à un sponsorship euh, Oui, c est c est une un... sorte de sponsorship. Avec oui, des grandes des marques C'est ça, qui... qui veulent développer leur RSE. Vous avez déjà essayé ça Oui, on est en cours là. Ouais, d'accord. Et, euh, et puis du coup, comme je le disais, euh, on, on va vers une sorte de bulletin météo euh, pour des acteurs territoriaux qui veulent savoir ce qui se passe sur leur territoire. Parce que du coup, des, euh, des, des villes comme Paris, par exemple, doivent mettre aux normes d'accessibilité in leur euh, infrastructure pour 2024. Et comment pour est -ce vous fait cette collectivité locale comment, euh... Vous pourriez vous... Nous, on leur fait un, un reporting de ce qui se dit sur le terrain. Ouais. C'est l'idée d'un croisement entre de la donnée qui descend via des bases de données, de l'open source, voilà, toutes les villes ont de l'open data. Donc il faudrait qu'elles s'abonnent pour avoir toutes ces, ces données-là, elles ne seraient pas publiques euh, comme Waze, euh, elles ne seraient pas visibles comme ça partout. En fait on leur fait, euh, ça va être un, un, du cross-média avec euh, des données qui viendront de Twitter aussi, euh, parce qu'on peut géolocaliser des, euh, des données d'accessibilité par exemple qui sont euh, exprimées sur Twitter. Donc on va faire du cross-média, on va essayer d'aller vers du machine learning, du big data, ouais. quelque chose d'HC intelligent. Je vais avoir euh, six étudiants d'une école d'ingénieurs qui vont travailler là-dessus euh, pendant six mois, donc euh, on espère avoir... De, Là, il y de aura des, des vraies barrières à l'entrée. Après, au niveau technologique, dans la dimension technologique, vous allez aller beaucoup plus loin de ce que vous faites aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Oui, une Boris, sur, sur le, profondément, qu'est-ce qui vous porte dans ce projet Ça veut dire que, est-ce que c'est avant tout de construire une entreprise, un business, et voilà, qui se développe et mmh. qui fasse du profit, etc. Ou est-ce que c'est plutôt euh, profondément la valeur euh, apportée euh, aux personnes handicapées qui euh, j'imagine en, en existence qui est pas toujours facile dans, ouais. dans le milieu urbain. Ben, c'est profondément les valeurs. Enfin moi c'est un projet de résilience que je mène. Hein. Euh, voilà. Enfin j'ai découvert. Je viens du monde du design aussi et, euh, et le handicap est un monde avec plein de barrières et ça me passionne en fait de d'adresser une expérience à chacun. Ben, comme je disais on est accessible aux non-voyants. Euh, voilà ça demande des d'être très astucieux, etc. Et ça me passionne. Et puis de rencontrer la différence et toute sa richesse. Et euh, voilà, tout ça me passionne c'est un gros marché, Christian. Enfin, c'est comme en France, j'imagine, en Allemagne, il y a plusieurs wow. millions. Il y a 12 si a... millions en France. 12 ouais. millions de handicapés. Malheureusement, c'est un gros marché. Et ouais. oui, si j'ai bien sûr. compris, ça va être une offre quand même gratuite euh, oui. pour les handicapés. Donc, euh, au ouais. niveau business model, en raison ben, L'application, euh, ah. euh, nos usagers, ne sont pas nos clients. Ouais, ouais voilà. c'est ça. Les clients, ce nos sont clients euh, sont les ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe sur le ouais. terrain ouais. et vous vous plus passer par des associations, en fait. Parce que la parole des personnes en situation de handicap aujourd'hui était en entendu via les associations et pas en mode direct mmh. avec un intermédiaire donc là on propose un, un outil d'expression directe est ce que vous avez déjà fait une tentative d'estimer de justement mmh. la, la taille du marché euh, vous avez Oui. Hein. avec euh... Les vecteurs que vous connaissez aujourd'hui? Oui, bon, on l'a fait avec euh, l'international. Euh, on a rédigé quoi. une due diligence. Du coup, c'est gigantesque. <rire> euh, parce que les États-Unis, enfin, voilà, avec la guerre en Irak, mm -hmm. etc., il y a énormément de personnes en situation de handicap. Les personnes âgées aussi deviennent de plus en plus technophiles. Et nous, on s'adresse à tous. On a six catégories sur l'application aujourd'hui. C'est ça roule ou bâton dans les roues, bien entendu, ou dialogue de sourds, les yeux fermés ou ouvrir l'œil. Et, et ces catégories-là s'adresse aussi aux parents avec poussette, par exemple, ou personnes à mobilité réduite qui peuvent être des personnes âgées avec des problèmes de, de mobilité au quotidien. Et les usagers d'iWheelShare ne sont pas les clients Boris, vous comprenez ça Oui, bah oui, c'est bah, c bah comme, euh, comme souvent, comme Facebook, euh, usager mais pas client et, et Google aussi souvent. Enfin, oui, enfin, Google sur le va search, va, sur le Toutes ces applications, alors le business model est en général décrié. Dans ce cas-là, je pense que personne n'ira décrier le business model qui est plutôt vertueux et, et, et sain pour tout le monde. Et moi, du coup, j'avais une question aujourd'hui pour, euh, pour ces personnes-là, pour les personnes handicapées ou plus largement, comme on a pu le voir, d'autres personnes qui peuvent rencontrer des difficultés à se mouvoir. Ouais. Euh, C'est quoi les alternatives C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche les bons lieux ou les mauvais lieux à éviter. Qu'est-ce que je peux utiliser alors, il y a une multitude, enfin, par exemple, il y a un guide de l'accessibilité qui existe. Euh, on ne parle pas de non-accessibilité sur ce guide, donc c'est un peu compliqué, des fois, enfin, l'accessibilité... C'est un fichier PDF, ça a l'air d'être un peu à l'ancienne. Oui, c'est un peu à l'ancienne, parce que c'est des données froides, c'est de la largeur de porte, etc. Et finalement, on a juste besoin de savoir si on peut rentrer dans ce lieu ou pas, on n'a pas besoin de savoir si la porte, elle fait euh, 83 cm et pas 84. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Là, nous, on essaye de mutualiser les forces, mutualiser les service d'avoir une approche de plateforme et, et de faire des partenariats avec tous les services qui, qui sont euh, complémentaires. Bon. Je voudrais juste poser une petite question là-dessus justement, est-ce que vous pensez qu'il faut une application dédiée à ça ou que ce serait justement à tout l'autre univers applicatif, ouais. les Google Maps Co, qui devrait intégrer ça en ça. filtre ou en fonctionnalité Oui, bah, du coup c'est une réflexion qui est en cours, euh, de développer une API qu'on puisse intégrer à des services euh, qui sont pour monsieur madame tout le monde mais euh, qui viendraient nourrir iWilcher aussi, euh, je pense que les deux peuvent exister aussi. Voilà. On est en cours de réflexion là-dessus, Aïe, Ah oui, ouais. Wheel Chair. Euh, c'est la roue, hein. En fait, Wheel Chair. 2 L. C'est pas Wheel. Chaise à roue Wheel Chair, c'est un fauteuil roulant. Donc euh, voilà, c'est l'ADN du projet, c'est quelque chose qu'on assume avec mon frère parce que voilà, le, sa paraplégie est vraiment le, le début du projet, euh, même si on s'adresse aux non-voyants, aux sourds, malentendants, malvoyants, etc. Mais voilà, l'ADN, c'est ça, donc euh, on l'assume. Merci Audrey, à tout Merci. de suite, dans un instant, Merci. Romain présentera son projet aussi, c'est juste après ça, tout de suite. Mmh. Tous les jours sur BFM Business, vibrez en direct des marchés. Intégrale Bourse, dès 15h30, l'émission 100% Bourse éclaire les valeurs à suivre. De l'ouverture de Wall Street à la clôture de la place parisienne. Interview d'entrepreneurs à la pointe de leur secteur et réaction de gérants pour comprendre les enjeux boursiers et analyser la séance du jour. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet, tous les jours, 15h30-18h sur BFM Business. industriel et pharmaceutique qui a été créé par mon grand père en 1935 qui a souhaité mettre le meilleur de la plante au service de l'être humain. En 2012 nous avons eu le projet de racheter une entreprise qui évolue dans le milieu de la santé naturelle pour les animaux d'élevage. Nous avions besoin de savoir si ce marché était véritablement un marché d'avenir et s'il correspondait à la culture et au savoir-faire des laboratoires Lénine. Nous sommes un partenaire qui donnons un avis. Ce projet d'acquérir une nouvelle société dans le soin pour les animaux nous a paru tout à fait en cohérence et pertinent avec l'activité de l'entreprise. Dans ce cadre, nous avons participé au financement sous forme de LBO. L'acquisition de l'entreprise Phytosynthèse nous permet d'être présent sur de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le groupe Lening réalise 39% de son chiffre d'affaires global à l'export. Offre technologique Land Rover jusqu'à 3131 euros d'équipement offert. Land Rover. Moi, c'est la quiche bien dorée au four. Je suis prête pour le dîner qu'Eric a préparé pour ses collègues dans son appart-hôtel Adagio. Hey, comment ça Des Italiens il préfère peut-être une pizza Trop tard, j'ai pas le temps de me changer. Cuisine équipée pour plus de liberté. À part hôtel Adagio, stay, live, enjoy. Chelsea Manchester City, c'est mercredi à 20h45 sur SFR Sport 1. BFM Business et 01net.com présente Tech Co. Le grand live du numérique avec Sébastien Poinot. Et c'est le pitch, hein, comme tous les lundis soirs, de start-upers, des entrepreneurs, face à des investisseurs, deux investisseurs ce soir. Euh, Partech Ventures hein, et Ventech sont présents avec nous et face désormais à Romain. Romain Torres qui nous rejoint. Romain, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci fondé, créé euh, Fraîcheur. Il y a combien de temps, en deux mots En un mois et demi. En un mois et demi exact. Il y a un mois et demi ou... Il y a un mois et demi. Donc c'est tout frais, c'est cadeau. <rire> fraîcheur. Le cas. Fraîche avec un R à la fin. F-R-E-S-H-R. -E Vous avez deux minutes. Aujourd'hui, nous sommes exposés à près de 4 heures de contenu média en moyenne chaque jour. Et cette statistique augmente chez les personnes de ma génération, les 20-35 ans qui sommes des profils ultra connectés, qui recevons chaque jour des milliers d'informations sur les réseaux sociaux. Ainsi, capter notre attention pendant plus de 2 minutes relève aujourd'hui de l'exploit. Nous avons changé notre manière de consommer l'information. Nous ne prenons plus le temps de lire un article en profondeur. Nous nous contentons de simplement un post Facebook ou un tweet, ce qui est très dangereux parce que ça va, contenir, ça va mener à du contenu qui est partiel et biaisé. Avec Frécheur, nous mettons l'intelligence artificielle au profit de ce problème pour le résoudre. Nous permettons à nos utilisateurs de rester informés sur les sujets qui les intéressent sans perdre de temps et en profondeur. Donc concrètement, Fresher est un chatbot. L'utilisateur lance une conversation avec Fresher sur Facebook comme s'il s'adressait à un ami. Fraîcheur, notre chatbot, va lui poser des questions pour comprendre ses centres d'intérêt. Savoir s'il s'intéresse au sport, aux startups, à l'économie. Et en fonction des réponses qu'il va donner, l'utilisateur recevra chaque matin un condensé personnalisé de l'actualité. Ce condensé va s'affiner de jour en jour en fonction des interactions de l'utilisateur sur la plateforme. En plus de cela, si l'utilisateur souhaite faire une recherche sur n'importe quel sujet d'actualité, il lui suffit de le demander directement par texte dans la conversation. Un mois et demi après son lancement, Fresher c'est déjà plus de 600 000 messages échangés sur la plateforme, 80% de nos utilisateurs qui sont actifs chaque jour et un taux de rétention à un mois et demi donc de 75%. Le marché de la publicité média est énorme et pour s'adresser à ce marché qui représente plus de 280 milliards de dollars dans le monde, nous sommes en train de réaliser une première levée de fonds de 300 000 euros qui n'est pas encore bouclée. Nous en sommes persuadés, les chatbots vont révolutionner notre manière d'accéder à l'information dans les années qui viennent. Nous allons faire partie de cette révolution avec fraîcheur Et si vous voulez aussi en faire partie avec nous, nous serions ravis de travailler avec vous. Et donc je vois qu'il me reste un petit peu de temps, donc je vais parler de notre un équipe. Ouais. Fresheur, c'est une équipe de quatre passionnés. Euh, tout a commencé avec Dylan qui est un ami de longue date avec lequel j'ai déjà travaillé sur de nombreux projets. Puis on a été rejoint par Juan qui est notre CTO et par Julien qui est notre expert en marketing et qui est excellent dans son, dans son domaine et donc depuis peu par Loris qui est un business angel qui nous soutient et qui nous conseille euh, au quotidien et vous, vous avez déjà suivi le pitch sur BFM Business parce que quand, quand il y a 10 ou 15 secondes <rire> parler un peu de l'équipe bah, J'ai bien appris mes notes C'est <rire> bien Romain, euh, est bien. Il, il est bon aussi celui-là hein Il est très bon allez-y oui question, Je suis intrigué, euh, donc, euh, bravo pour le pitch euh, dans la forme absolument excellent euh, J'ai une question est-ce que vous allez donc aussi, quand on sait vraiment le contenu, donc est-ce que vous allez vous attaquer avec votre technologie AI le ouais. contenu et le condensé, donc euh, le et, ouais, plus artificielle Artificial, ouais. artificial ouais. Intelligence. Ouais. intelligence. Alors oui, tout à fait. En fait, ce on a un outil de scrapping, c'est-à-dire qu'il va récupérer ouais. la donnée sur le web, la récupérer et faire un premier tri. Euh, concrètement, ça va être un, un outil qui va faire un ranking en fonction de la qualité de l'article, du nombre de retweets, du nombre de vues sur la page avec le code source. Donc ça, c'est un premier travail en amont qui est fait. Mmh. Et derrière, on a une super cool communauté de journalistes que je tiens à saluer aussi, qui sont en fait la plupart des jeunes étudiants en journalistes qui étaient des anciens utilisateurs de fraîcheur et qui ont voulu impliqués dans la plateforme et donc aujourd'hui ils reçoivent ce contenu il le, il le synthétise, ils le rendent beaucoup plus agréable et facile à comprendre avec des systèmes, par exemple, de questions-réponses. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a fait « Avez-vous bien compris le Brexit ?» et quelques questions pour ouais. bien comprendre à 100% le Brexit. C'est le... quelque chose qui est manuel. Pour... Qui est manuel, euh, voilà. Ouais, donc ouais. là, il là, y a une partie manuelle. Et ensuite, il y a à, à nouveau l'intelligence artificielle qui entre en compte pour dispatcher ce contenu auprès des différents profils selon leurs centres d'intérêt pour que ce contenu euh, matche avec les, les centres d'intérêt. Ouais, je pense que vous attaquez vraiment à un problème, euh, un grand problème, donc les 4 heures j'ai lu l'autre fois qu'aux états unis maintenant sur une vie de 70 ans on passe je pense entre 25 et 30 ans dans la consommation des médias <rire> je pense qu'il y a un vrai besoin ce que je ne comprends pas pour l'instant mais bon il faudrait creuser un peu plus donc qui va payer pour cette valeur créée Alors en fait avec, avec fraîcheur ce, ce qui est excellent c'est que nos utilisateurs donc la base d'utilisateurs elle croît de manière exponentielle mais en plus de ça nos utilisateurs ils sont actifs chaque jour sur la plateforme à 80 Et à ainsi donc on a vraiment des utilisateurs qui sont là présents et donc on va monétiser cette valeur avec de la publicité. Avec la publicité ciblée donc en fonction mmh. des centres d'intérêt de chacun. Ouais. Boris, est-ce que voilà au bout de six semaines d'aventure vous vous-même vous êtes séduit même si vous ne l'avez pas testé encore. Merci ah, beaucoup. Bah, alors, moi, je suis, je suis séduit par, euh, ça. ça s'appuie sur une tendance forte que moi-même, en tant que je, je, me reconnais dans cette tendance. C'est le snacking. C'est effectivement le, les, attention span enfin, les, l'attention qui, qui est, très réduite. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Évidemment, il y, a, il y a, le côté très, très agréable de la livraison via un chatbot. Après, justement, je me demandais à quel point c'était clé dans, dans vraiment le produit. cest je comprends la logique d'avoir peu d'infos bien condensées et je dis ce qui m'intéresse ou pas et ça apprend. Est-ce que le chatbot, c'est vraiment fondamental dans le projet? ou est-ce que c'est pour être dans l'air du temps et parce que ça permet de faire du marketing dans, dans le sens donc du canal, du chatbot Oui, absolument. Mais alors, je dirais que c'est vraiment essentiel parce qu'avec fraîcheur donc déjà, c'est comme si vous aviez un ami qui venait vous voir et qui vous disait « Salut, je sais quels sont tes centres d'intérêt et je vais te proposer du contenu et vraiment, je vais te permettre de le comprendre d'une manière, manière que tu n'aurais pas pu le comprendre autrement parce que ça aurait été trop long et toi, tu n'aurais pas eu le temps de le lire. » En fait, nos, notre cœur de cible, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, que ce soit pour leurs études ou pour leur travail. On vise majoritairement des 20-35 ans en profil business aujourd'hui et donc, qui sont vraiment surpassés par les événements, dépassés par les événements, et donc du coup, et le fait d'avoir ce chatbot qui vient leur parler et en quelques clics vraiment dans le métro leur permet de suivre l'actualité et d'être au point et vraiment en profondeur. Ce n'est pas seulement des titres, c'est être en prof... comprendre en profondeur. En ce moment on présente les programmes des candidats, ce qui nous a permis d'avoir une certaine viralité aussi parce que les pages de soutien à chaque candidat partagées pour faire découvrir le programme de leur candidat. Et, euh... et donc le fait d'avoir cette cible très ciblée, ça leur permet d'avoir un outil qui est satisfait et en plus de ça qui les rend viral puisque entre eux ils ont la possibilité, on a implémenté un outil qui permet de partager le chatbot à ses amis. Oui. Si on voit une news, par exemple, qui nous intéresse, on a parlé la veille de Tesla avec un ami. On lui envoie une news sur Tesla directement par le chatbot et, et il le reçoit. Vous avez cité côté. la politique, mais je me permets une, une petite question, euh, messieurs euh, les investisseurs. Est-ce que voilà le fan de euh, Intel, est-ce que vous n'allez pas lui servir tout le temps la même soupe et que du coup il n'aura pas d'effet de surprise, et, ou alors vous, vous prendrez très peu de risques, vous n'irez pas sur un, un autre thème qui n'a rien à voir. Alors sur le contenu, c'est ouais, le reproche qu'on fait à Facebook et qu'on a fait lors de la campagne démocrate républicain en disant, bon, bah, d le démocrate, il avait que des infos sympas sur Clinton et vice versa. Alors, alors sur le contenu, ça ne va pas être ciblé sur les goûts centres d'intérêt politique, ça va être vraiment sur l'intérêt ou non à la politique. Et en fonction de ça, donc on a notre communauté de journalistes qui sont vraiment des passionnés de politique, hein, donc ceux qui s'occupent du contenu politique et qui vont fournir du contenu qu'il n'aura pas forcément dans la presse traditionnelle du premier coup. En fait, ça sera du contenu en profondeur il aurait, auquel il n'aurait pas eu accès ou était, euh, de lui-même. Et en plus de ça, euh, en fait... La possibilité euh, d'avoir euh, plusieurs choix au départ dans, dans, dans le nombre de, de centres d'intérêt lui permet d'avoir un, un, vraiment une actualité assez vaste. Et en plus, nous, on utilise des techniques de machine learning en se disant tel utilisateur s'intéresse à ça et ça, il est fort probable qu'il s'intéresse à ça. On va lui proposer, on verra comment il réagit et on lui propose par exemple de la culture alors qu'il avait pas du tout... Euh, penser à la culture dans son, dans son inscription et s'il si clique sur le lien et qu'il va plus loin on se dit bah, on va lui en proposer un peu plus souvent pour une question euh, la phase j'ai pas très bien compris euh, ça tourne déjà il y a déjà un produit ouais alors là ça, ça tourne déjà euh, 600 000 messages échangés sur fraîcheur euh, donc c'est euh, une utilisateur, v1 combien de utilisateurs euh, 000, actifs chaque jour sur la plateforme ouais. euh, aujourd'hui mm -hmm. et euh, et donc euh, la plateforme tourne déjà, Juan, notre développeur, est en train de travailler sur une V2 qui va être beaucoup plus puissante, mm -hmm. euh, qui va permettre de supporter euh, non plus des centaines de milliers de messages chaque et mois. Les mais messengers des de euh, que vous euh, pouvez aujourd'hui euh, utiliser, c'est les, les, les c'est WhatsApp et Facebook. Oui, on, on, on est être être? sur Messenger, ouais. euh, 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde je crois. Alors, mm -hmm. Ça fait déjà un premier marché euh, intéressant. <rire> Boris, dernière question pour Romain. Oui, alors moi j'avais une petite question par rapport à, à la concurrence. Je sais que je m'étais déjà inscrit à, à des choses assez similaires. Alors c'est une newsletter euh, qui envoyait effectivement euh, des actualités, euh, cinq actualités, c'était euh, pas très personnalisé. Le format était super sympa, c'est vrai que c'était pas personnalisé. Et d'un autre côté, on voit bien que si on personnalise trop, on retombe un peu dans cette ouais. euh, filter bubble. Donc euh, est-ce que vous avez appris de ce qui s'est fait Est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien déjà aux US ou en France et... Alors, oui, il y, y a un chatbot aux, aux US qui marche bien, euh, c'est Quartz. Euh, en fait c'est un, un média euh, qui a remplacé son application par un chatbot donc là c'est une application à part euh, sur lequel on peut se connecter pour avoir de l'actualité. Nous, on a décidé vraiment de s'intégrer à Messenger parce que c'est une plateforme qu'on utilise chaque jour naturellement et qui est hyper interactive. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va pouvoir discuter avec ce chatbot pour lui demander de l'actualité, ce qui est possible aujourd'hui avec aucun canal. Et en plus de ça, on ajoute vraiment notre aspect pédagogique. C'est un peu notre mission vraiment d'offrir une, une information de qualité. Et donc cet aspect pédagogique qu'on offre avec fraîcheur, euh, il est possible uniquement par le canal des, des, des, des, des chatbots parce qu'il y a la possibilité de poser des questions, il y a la possibilité ouais. d'interagir. Ah. Merci à tous les deux, euh, à nos investisseurs, et à Romain qui vient de pitcher, merci Romain, et puis euh, Audrey vient de nous rejoindre, donc I Will Share, I Will Share le TripAdvisor ou le Waze hein, du, du handicap, et donc vous Romain pour heure, on l'a bien compris, euh, bah, Boris, Christian, là vous présentez euh, Partech Ventures et Ventech, il faut choisir, Christian. Vous deviez signer ce soir. Ouais, Pourquoi deux très beaux projets. Euh, très différents. Très différents dans, dans la nature. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Audrey's approach là, de, de résoudre un problème qui vous est à cœur. Ça se sent la passion. Donc il y a une vraie volonté de, de, de, de trouver une solution à ce problème. Il faudrait creuser un peu plus dans les détails de, du modèle économique. Euh, trop ouais. difficile maintenant. Pour voir si c'est quelque chose qui s'apprête à être financé par des investisseurs qui cherchent quand même un rendement supérieur à ce cherche pour les gens comme nous. À la limite, il y a peut-être aussi d'autres sources pour pour un investissement euh, auprès des fonds dédiés euh, aux investissements sociaux, des business angels qui s'engagent là-dedans. Donc, donc ça serait quelque chose à voir. Euh, Air, euh, je trouve ça. Très intéressant, je fais tout de suite dire vas -y, vas -y. <rire> ma préférence. Hein. Fréchère, euh, euh, c'est intéressant. Je pense que c'est une très claire tendance euh, de se lancer dans les messengers comme comme. Touch point entre le client et ultime On voit ça en Chine euh, où on a aussi oh, des opérations chez Ventech donc on voit très bien que les gens vivent aujourd'hui dans WeChat donc ça se passe vraiment. Après il faudrait voir la technologie je pense qu'il faut aller très très loin et donc c'est un, un beau chemin qui vous attend j'imagine au niveau deep technology pour vraiment résoudre le problème. Ma préférence en tant qu'investisseur euh, euh, économiquement intéressé je pense que ça serait fraîcheur euh, par contre, j'ai bien compris que vous êtes aussi dans une ambition internationale, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Ventec a une plateforme internationale. donc On est toujours prêt à vous donner des, des conseils en allemand. Je <rire> plaisante. Il faut que c est c est bien pour vous français, donc, okay, oui. Ça ne sert à rien de parler allemand avec vous. <rire> Et chez, chez de quoi je parle, j'ai fait 8 ans allemand, il ne me reste plus rien. Donc ouais, je suis très content de pouvoir parler pareil. français avec vous. <rire> Boris, qu'est-ce que vous retenez de nos deux startups ce soir ah, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux projets qui touchent quand même à des sujets de société. Alors, euh, on en parlait sur Fraîcheur, euh, cette filter bubble qui a quand même des, des conséquences profondes sur la société et la démocratie. Enfin, donc, euh, donc, on attaque un sujet. Donc, c'est pas encore complètement clair d'ailleurs de voir si Fraîcheur permettrait de les résoudre, mais clairement, c'est un, un vrai sujet de fond pour nos démocraties et nos sociétés. Et, et pareil, sur le sujet du, du, du handicap et surtout, de, enfin, quelque part, de rendre la vie de ces personnes-là la moins euh, malaisée possible, c'est un, un vrai sujet qui, certes, peut sembler concerner moins de gens, puisque, effectivement, euh, bah, moi-même, je ne suis pas handicapé, donc euh, je me reconnais dans ce problème-là et pas forcément dans celui de I Will Share, mais on a de l'empathie, on sait que les gens qui en vivent euh, bah, le souffrent beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'aime bien cette, cette dimension sociale ce soir, je ne sais pas si c'est fait exprès. Euh, alors, après, donc, si je me mets dans la peau d'un, non pas d'un utilisateur ou d'un citoyen, mais d'un investisseur, euh, je suis d'accord avec euh, avec euh, Christian, ça veut dire qu'on va chercher une notion de héroïe Et moi, je pense que sur un projet euh, will share, on peut, on peut avoir on peut Merci. avoir un héroïe. Un par contre, moi, j'ai senti une passion pour le projet plus qu'une passion pour le business, autant que je puisse en juger par l'interaction courte qu'on a eue. Et donc, du coup, ça veut dire que moi, j'aurais la même réaction que Christian, de se dire, à mon avis, ce qui permettra à l'entreprise que vous voulez développer de s'épanouir, ce sera plus d'investisseurs qui ne sont pas là pour rechercher avant tout un héroïe financier puisque c'est notre mission première, de se tenir des beaux projets, mais qui pourront apporter un ROI. Et donc du coup, malgré tout l'intérêt du projet, ça se portera plutôt sur, sur fraîcheur. C'est pour ça qu'on fait une, une levée de fonds en Love Money, on en est tout à fait conscient. Et je trouve quand même les fonds d'investissement très très frileux sur tous les social business, c'est... J'ai vrai. vraiment l'impression que c'est une tendance en en ayant parlé avec d'autres euh, d'autres entrepreneurs et euh, je tenais à, à parler aussi de ça. Vous avez sûrement des confrères, Boris. On peut vous donner du bon conseil. N'hésitez pas. Ouais. Okay. Ça, parce que vos maisons respectives sont pas encore là-dessus et ça pourrait venir, mais qu'il n'y a pas des confrères à vous qui sont là-dessus. J'imagine que vous avez des. Enfin, on a échangé hein, pour être oui, honnête. avec euh, Audrey pendant la pub et vous, vous pour... là vous pensez très clairement à des confrères. Oui, oui, oui, absolument. Parisiens. Oui, tout à fait. Bon, bah on échangera là-dessus, Randal. Merci. On, on en parle juste après. À Salut. tous les deux, Audrey et Romain, ce soir. I will share, donc on a compris, will will share. Mm. W H 2 E L share le partage. Et Romain Torres pour fresh fraîche, à la fin. Merci à tous les deux. Merci. À très vite sur pause. 21h30, l'ActuTech, Tech juste après ça.